C'est une considération historique qui est issue de la Première Guerre mondiale et qui a d'ailleurs donné lieu à la création de l'Organisation internationale du travail. Une paix universelle et durable n'est envisageable que sur la base de la justice sociale. Et pour ce faire, a donc été mis en place sur les décombres de la Première Guerre mondiale une institution mondiale, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, chargée de promouvoir cette justice, autrement dit d'élaborer une forme de Code mondial du travail considérant que dans la précarité, dans la misère, on réunissait les conditions pour que les peuples s'opposent les uns aux autres euh, au prix de déflagrations considérables avec les pertes humaines euh, qui ont existé à la Première Guerre mondiale. Bah parce qu'on a sans doute ignoré progressivement les enseignements de l'histoire. La deuxième étape euh, est autour de l'histoire de l'OIT, se situe aussi autour d'un autre conflit mondial, c'est la deuxième guerre mondiale. La création de l'OIT n'a pu empêcher cette deuxième déflagration. Et là, l'analyse euh, a porté sur les raisons de cette euh, nouvelle guerre. Et dans les analyses, la précarité, la crise économique de 1929, ayant provoqué un cortège de chômage, de précarité et de misère, on est à une époque où il n'y a pas de système de sécurité sociale, a représenté le terreau favorable à l'émergence des idées racistes, xénophobes, euh, qui, à partir duquel est né le nazisme comme « force politique » entre guillemets à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est donc sous l'impulsion d'une conférence en 1944 euh, qu'un nouvel élan a été donné à l'OIT, et on semble aujourd'hui perdre de référence et références historiques, au point que le marché, Semble l'emporter dans les politiques économiques et sociales, peu importe les conséquences pour les populations. Il serait temps de remettre la justice sociale au cœur des stratégies politiques. Les leviers euh, se situent autour de davantage de prise de conscience qu'on ne peut pas vivre durablement euh, dans la paix si ça croise la précarité, l'exclusion, le chômage, le, le mal-vivre. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une contradiction flagrante à l'échelle mondiale. Euh, L'humanité n'a jamais été euh, dans une telle capacité de produire des richesses dans les proportions qu'on on peut le faire aujourd'hui. Et dans le même temps, l'accroissement des inégalités ne cesse d'être constaté. Et donc on prend des risques à ignorer cette situation, des risques de toute tension nouvelle. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde la carte du monde, on peut superposer la carte des précarités sociales et la carte des tensions et des conflits, voire des guerres. Quelque part, toutes les guerres reposent sur une précarité sociale. Et donc l'urgence, c'est d'avoir des outils renforcés, je pense à l'Organisation internationale du travail, dont la mission de contrôle du respect des normes du travail devrait être renforcée, avec un pouvoir de sanction qui n'existe pas aujourd'hui. Il serait normal que, s'agissant des règles, il y ait à la fois du contrôle, mais aussi de la sanction pour ceux qui ne les respectent pas.